Yo les potos, voilà c'est Aikyros, je fais dans la foulée la vidéo après le, le nettoyage donc de, de garde de boue arrière de la CD, je vais vous faire une vidéo, ça fait 3 ans que j'ai pas fait une mise à jour donc euh, bah, autant le faire je vais vous montrer l'ensemble des outils qu'il faut avoir euh, en moto alors là c'est tout azimut, hein. moto, motocross, supermoto, enduro, ce que vous voulez je vous avais fait les produits et, euh, et d'autres choses, Et maintenant je vais vous montrer donc les, le matos, l'outillage le, euh, quasi important, quasi euh, même indispensable à avoir je vous avais fait des, deux vidéos il y a trois ans, mais là j'ai acheté des nouveaux outils et puis il y a toujours des mises à jour. Donc voilà, on ça bah vous verrez. Alors, je ne vais pas y aller par quatre chemins, C'est pas de la Sponso ou autre, mais je vous conseille Facom. En premier lieu, j'ai même la, la Servante Facom. D'ailleurs, c'est une, une, un modèle que vous ne trouvez que très rarement maintenant. Ils ne la produisent plus. Elle est toute en, en aluminium, hein, vraiment renforcée et tout. Pourquoi vous la trouvez plus Parce que maintenant ils ne la produisent plus Facom, faut le savoir. C'est. Euh... Ils ne produisent qu'en PVC dur, j'aime pas du tout. Celle-là, c'est vraiment en aluminium renforcé et tout, avec clé pour fermer tous les, les tiroirs. Euh... De la très bonne cam, ça fait 10 ans bientôt que je l'ai. Euh... Rien à dire. Ça rouille pas, ça grince pas, ça s'escale pas, c'est du, du Facom quoi. Littéralement, c'est du Facom. Livré avec donc une clé. Plier. <rire> vous pouvez vous arriver vous fermer directement. Alors, voilà. vos tiroirs tiroir en une fois. Voilà. Euh, C'est une servante qui valait plus de 1000 euros, mais comme il bradait le stock sur Amazon parce qu'il passait sur un nouveau modèle, euh, je l'ai eu pour 800 euros. Non, même moins que ça. Non, non, non, non, non. je raconte des bêtises. Je l'ai eu pour 600 euros. 400 euros de moins. Euh, autant vous dire que c'était une vente flash à l'époque. Ça a été vendu en moins d'une demi-heure. M'entraîne. Il y avait 100 stocks, 100, 100 machins euh, servantes dans toute la France. J'ai réussi à l'avoir, j'ai eu un coup de chance énorme. C'est un, un gros pur hasard. Je suis arrivé, je regarde beaucoup les flammes de flash à l'époque. J'ai vu ça, je suis sauté directement dessus. J'ai même pas cherché à comprendre du pourquoi, du comment. J'ai acheté direct. Vous voyez, même les roues, c'est en, en inox. C'est en inox, ça, ça, ça ne rouille pas. Il y a des freins, oui, des freins et tout. Ça ne rouille pas, ça ne ça scanne pas. Ça ça s'oxyde pas, c'est vraiment vraiment vraiment vraiment du top, S'il n'y a rien à dire. Voilà. Ça c'est un indispensable, déjà votre servante, comme ça vous rangez bien vos outils. Ouais, si vous n'avez pas Fathom, vous prenez même euh, en deuxième marque, ce que je vous conseille en outillage ou autre, c'est Stanley. Mais pas Stanley Standard. Hm. Attention, ça c'est de la merde. Stanley Fatmax, ça s'appelle ça, F-A-T-M-A-X. C'est pour les industriels, c'est pour les, les mécanos et voilà, les professionnels. C'est plus cher que Stanley Standard. Mais on se rapproche vraiment, vraiment des, des, des standards FACOM. C'est pratiquement la même qualité. C'est très, très bon. Voilà. Bon, allez, on commence. Alors, premier tiroir de ma, de ma servante. Euh, la mousse, c'est moi qui l'ai mis. Hein. La servante est livrée sans rien. Absolument sans rien. Oui, c'est un peu pas. Par contre, c'est un peu de l'arnaque sur ça. Il n'y a rien du tout. Il n'y a même pas de. de... C'est moi qui a, a, a pré-coupé tous mes Cette mousse. mousses. Donc, des clés FACOM. Alors, ça, c'est des FACOM spéciales. Elles ont 40 ans. Mon père qui, qui s'en qui, qui, qui servait plus il me les a donnés renforcées vous voyez elles sont renforcées les têtes sont renforcées c'est du facom après moi j'ai du facom plus récent ça c'est du facom plus récent là c'est toujours du chrome chrome vanadium hein. c'est marqué à l'époque il est marqué en gros hein, chrome vanadium euh, donc ça elles ont 40 ans elles n'ont jamais rouillé aucun problème le maître facom Les grosses douilles des douilles spéciales avec des, des têtes euh, on des textes du ça. Les clés dynamométriques et les, et les embouts. Pour, euh, on appelle ça pour. Ça, c'est des, des embouts Facom euh, euh, Torx. Voilà. Tous les embouts de toutes les tailles minimales. Voilà, Torx. Ça, c'est très important aussi. Alors, ce que je vous conseille donc en mécanique, c'est voilà, un, un, un, un immense jeu de clés. Prenez toutes les tailles. Je ne sais pas comprendre maintenant. Je prends une petite taille. Prenez toutes les tailles. Des clés dynamométriques. J'en ai une petite une plus grande parce que celle-là va jusqu'à 100 je crois, de newton Nm, celle-là va jusqu'à peu plus de je crois. Euh, ça c'est bon, ça non, c'est une clé pour démonter la fourche. C'est quand je fais de la motocross, c'est vous devez des démonter votre fourche pour vider l'huile et tout, changer les ressorts et tout, bon ça c'est pas important, mais voilà, je l'ai toujours. Euh, un mètre, toujours important pour vérifier les écarts, des trucs, voilà. Ça c'est, les voilà, vous ferez un arrêt sur image, ça c'est le plus, plus important, c'est ça. Ensuite, en deux, donc euh, tout le jeu de tournevis FACOM. Ça c'est du Stanley at max. Vous voyez, c'est très bonne qualité aussi. Après des, des, des petits euh, tournevis FACOM, ça c'est de la merde pour vous. Mais cela là celui-là, celui-là, c'est celui du tournevis de précision. Voilà. en torx. Euh, une mini-clé euh, FACOM. Euh, une mini-clé... Euh, euh, comment on appelle ça Ça bah, vient du FACOM. Hein. Une mini clé euh, pour pouvoir démonter. Voilà, c'est des trucs vraiment très très euh, petits. On appelle ça une clé à étonne. je sais plus comment ça s'appelle. J'ai oublié, oublié le nom. Pince coupante, pince à bec. Hein. Alors, ben, bec différente. Hein. Celle-là, c'est un bec plongeant. Alors ah, bec droit. Bec droit, toujours mais grande. Je crois que c'est du facon, Moi, c'est du facom. Voilà, du facom. Euh, une autre plus petite. Une clé facom. Par contre, clé facom. Je tiens à préciser quand même parce que je suis pas non plus un aficionado de Facom, qui Facom et qui rouille. Alors regardez bien Facom, si Facom vous passez sur votre vidéo, euh, voilà votre clé. Alors ça c'est un euh, clé c'est une pince, une, une, une une pince excusez-moi, une pince Facom. Donc qui rouille, c'est inadmissible. Surtout que vous les payez très cher. Donc euh, bon. Voilà. <rire> c'est le seul FACOM de tous mes outils qui, qui rouille. Je peux oh, pour autant les garder dans un, dans un machin. Peux, oh. Ensuite, une pince avec FACOM, un maillet avec euh, un truc à gomme pour éviter de casser quand vous tapez. Vous savez, quand vous rentrez les tiges des motos avec un maillet pour rentrer, ça évite de taper directement, faire comme faire, vous bousillez directement. Donc, avec un maillet en gomme. Euh, bon, ça c'est de la mer, c'est du monsieur bricolage, mais bon, c'est toujours une, une, une, une grosse placette eau donc voilà, ça aussi c'est des indispensables, il un arrêt sur image, vous, vous prenez tout. Ça c'est un mini, mini outil Fatmax avec le manche qui se dévisse. d'une main. Voilà, avec tous les, les trucs dedans. Ça je l'utilise quand je pars en moto, quand j'étais en motocross ou en enduro. C'est des mini outils comme ça, très pratiques et en plus c'est de la bonne qualité parce que c'est du Fatmax. Euh, ça ne bousille pas vos têtes, un de vis, ou votre ou écrou donc il n'y a aucun problème voilà, tout ça pour faire un arrêt sur image de l'indispensable, aussi bien du maillet que, que les autres, que tournevis, c'est tout ensuite alors là, c'est un peu tout, <rire> tout et n'importe quoi donc le jeu de clé Allen FACOM qualité et puis la coulisse FACOM, alors ça et ça ça, ça me sert pour trancher les écarts pour faire les, les tensions de chaîne et tout euh, très bonne qualité, hein, impeccable petit jeu à douille des douilles là, Stanley Fatmax euh, voilà une pince coupante Facom. alors ça c'est un euh... coffret avec une, une espèce de clé particulière avec des douilles c'est que si vous la mettez d'un côté elle serre il y a une flèche si vous le mettez de l'autre côté, ça dessert voilà, clé à cliquer spécial quand vous avez des endroits inaccessibles, vous pouvez juste dévisser comme ça. Voilà. Et vous enfilez vos, vos, vos douilles dedans. Ça vaut dans les. Je crois c'est dans les 50 ou 80 euros. Ça peut servir, c'est pas un indispensable absolu. Mais euh, moi, quand je faisais de la mécanique, et bien, il m'est arrivé des endroits où je ne pouvais pas passer. Donc voilà, c'est un indispensable quand même. Sur certains, pour certaines choses. Ensuite, euh ça, je vous ferai une vidéo particulière, c'est le Stanley Fatmax, euh, c'est un outil multifonction, je vais le mettre de côté, je vais vous en faire une vidéo pa euh, à part. Parce que comme ça, ça, ça fera dans la série des outils euh, euh, multifonctions que j'utilise quand, euh, notre... quand je faisais de la motocross ou de l'enduro. Enfin, c'est des, des petits outils euh, complets où il y a tout. Ensuite, bon après, c'est un peu de tout des pieds à coulisses électroniques, des petites tâches, des cutters, des espèces de pour dévissés avec des leviers, du scotch, tout ça. Voilà, bon, là, le plus important à retenir, c'est qu'il faut prendre le pied à coulisses, les jeux de clés, peut-être la boîte là, ça peut être important aussi. Les douilles, ça, c'est des indispensables. Et la pince coupante, il y a toujours des petites capes. Ça, c'est des indispensables. Voilà. Ensuite. Alors là, euh, c'est des, des, comment ça s'appelle, des euh, pipe, Facom, qui ont 40 ans aussi, donc ils n'ont pas bougé. Voilà, Puter, euh, Facom, bon ciseaux. Après j'ai une une lampe Kestool, mais qui est de la merde. Alors je vais vous montrer pourquoi, Fatmax, euh, pourquoi on, euh, Facom, pourquoi Facom c'est mieux. Alors je vous prends la Facom. Voilà, je vous prends la Kestool. Elle éclaire moins bien, bon là on le voit peut-être pas bien, mais il fait jour, mais elle éclaire moins bien quand même que la, la... FACON enfin, comme... enfin, étant comme ça. Là. Voilà donc c'est des lampes de, de travail, hein. bon, de bricolage quand vous avez besoin pour votre moteur, plus une petite lampe encore, bon ça c'est une petite lampe chinoise, mais elle éclaire plutôt bien hein, quand j'ai besoin pour m'éclairer, pour quand je fais de mécanique, voilà. Alors ça c'est pour remonter, ça ça vous servira pas, c'est un outil pour remonter les, les joints spi dans les fourches, vous démontez complètement votre fourche et à, à la, après il faut, il faut rentrer votre joint spi, vous tapez comme ça et ça permet de rentrer le sans le casser, ça c'est pas un indispensable, c'est vraiment, ensuite ça c'est du pointeau, ouais. c'est, je sais pas si du fuck, non, je crois pas que c'est du fincom, petit pointeau. Bon, ça, c'est pas des indispensables absolus. Est Ce que je devais, si vous devez prendre un truc, bon, ça, c'est la boîte que je vous ai montré quand j'ai démonté. Bon, ceux qui prennent la vidéo maintenant, je vais vous montrer. Voilà, fincom, il y a tout. Tourne à avec tout le jeu de douille, puis à cliquer qui peut, être, qui peut se visser par le manche. Voilà. voilà. Donc, si vous devez prendre des choses, c'est les clés à. Les, les, les clés à j'ai oublié, non, <rire> les euh, j'oublie, non, pas enfin, cela, les la boîte ici euh, et les lampes. Voilà, ça, c'est les indispensables aussi. Euh... J'essaie de me retourner le nom, ça, plus, ça, le... je les ai au début de vidéo. En plus, les euh, j'oublie, bon, bref, ça vous regarderez. Je le dis euh... avant, ah, bon. j'ai un tourné mort la, la boîte et les lampes, voilà, ça, c'est les indispensables aussi. Euh... Cuter ça, voilà. Et voilà, surtout ça, cette boîte elle est très très bien, elle est à un peu plus de 100 euros sur Amazon. Ça fait 10 ans que je c'est pour ça qu'elle m'a un peu C'est une petite boîte très légère, ça se met dans un sac à dos quand vous faites de l'armure, de la motocross, enfin dans les bois, pour... donc du trail, parfait en voyage. C'est un indispensable aussi. Voilà. Euh, voilà, donc ensuite. Alors là, j'ai un marteau facon non, standard, et un marteau plus petit euh, plus un tout petit petit aussi, des forts euh, des, des, des limes, des règles, FACOM euh, bon ça n'a rien à voir la mécanique, c'est pour découper des, des tubes <rire> euh, ça c'est pour nettoyer vos joints spi vous savez quand vous démontez le cache poussière de la moto ensuite vous rentrez ça dedans, hein, ça s'enlève, hein, ça ne rentre pas le bloc entier, hein, c'est juste le rouge hein. Vous sortez, vous, la, vous nettoyez vos joints spi, j'avais fait une vidéo hein, de, de présentation, voilà. Ensuite une petite pompe, pour re... ça c'était à l'époque quand j'avais la KTM, c'était pour recharger les, les amortisseurs en gaz. Donc ça c'est pas indispensable. Euh, après ça, c'est le, c'est pour remonter vos pneus. Alors ça se met à l'intérieur, au milieu de, de la jante. Et avec ça, vous, vous poussez et vous avez un espèce de truc comme ça, où vous poussez le pneu. Vous faites comme ça, comme un, un truc à levier, vous poussez le pneu, j'avais fait une vidéo il y a plus de 3 ou 4 ans, présentation, qui pousse le pneu comme ça, c'est vraiment vraiment pratique, ça vient directement des états unis c'est introuvable en France, Il faut commander directement sur Ebay, ça, ça ne se vend pas en France, ça vaut une centaine d'euros, voilà, donc au lieu de s'emmerder avec des, des, des clés, poussez le pneu comme ça, vous arrivez, vous mettez comme ça, vous poussez votre pneu, tuc tuc tuc tuc, c'est démultiplier la force par un, un, un, un bras de levier, et vous poussez votre pneu, vous pouvez changer votre pneu très facilement de motocross, en bureau avec ça aussi hein, pour euh, à chaque fois la petite cale quand vous montez votre pneu pour pouvoir que ça ne revienne pas euh, ça c'est pour nettoyer donc les, les, les câbles d'embrayage pour les graisser je veux dire euh, voilà et puis le reste donc, pour... ah oui il y a un, un truc pour ça, c'est un, un outil particulier ça c'est parce que j'avais l'habitude en faisant faisais motocross d'enduro de changer mes pots d'échappement ça a une seule fonction, c'est pour attraper le ressort et de, du collecteur à, au silencieux pouvoir remettre le, le, les, les ressorts c'est extrêmement dur sinon vous pouvez pas y arriver à la main ou alors il faut le faire avec des tournevis mais c'est très dangereux parce que si ça revient vous faites vous blesser gravement donc voilà tirez comme ça et vous ramenez voilà euh, ouais attendez il y a un outil aussi que j'ai oublié vous présente. je sais plus où il est ah oui c'était celui-là je suis passé vite, vite fait, hein. je reviens d'une tu vois. Celui-là, ça un tiffa comme, il a une particularité, c'est un chasse goupille de pneus. Vous savez, quand vous voulez démonter votre pneu, le euh, démonter, quand vous voulez dégonfler votre pneu, là, très rapidement, au lieu d'appuyer doucement, vous mettez ça dans la goupille, vous dévissez, l'air se chasse en deux minutes. Vous devez changer votre pneu. Voilà. Petit passage, hein. un important, important aussi. Voilà, tout ça, vous, après vous ferez des arrêts sur image. vous reviendrez à ce que je dis, hein, vous verrez ce qui vous, ce qui vous convient, ce qui vous avez besoin, mais en tout cas moi c'est ce que j'utilise depuis plus de 10 ans. Ensuite, le dernier tiroir, après je ne vous embête plus. Alors là, il y a un peu tout et n'importe quoi. Là. Alors là, c'est du Stanley Fatmax, comme je vous ai dit, il y a toutes les douilles. Toutes les douilles avec le peintre à cliquer les douilles, même je coupe plus grosse pour la moto, avec les, les, les barres pour, euh, pour augmenter la force et tout. Un indispensable absolu, euh, ça vaut une centaine d'euros, les faux. Bon ça c'est... J'ai ce tellement d'outils, je sais même plus ce que j'ai, vous dire. Je savais même plus que j'avais ça. J'ai je... un une redécouverte, elle marche encore, c'est ouais. Bon En tout cas, c'est une casse sans fil. Hein. Je... je sais pas si elle marche encore, je l'avais laissé comme ça de côté. Je vais la, la sortir pour moi après, je vais la recharger. Je ne sais pas si elle marche. <rire> une perceuse euh, Black Decker, bon, je trouve ça indispensable. Chargeur euh, intelligent pour la moto. Et voiture un voilà, petit, petit marteau voilà. après, des conneries un multimètre, un multimètre. Voilà, pour vérifier l'attention pour les, les batteries ça, je sais pas, que ah oui c'est des mèches une ah. Une ah. voilà bon, après ça c'est pas très important ce qui est plus important c'est celui-là c'est le Stanley Fatmax voilà, les de coffret à douille c'est le plus important voilà euh, bon écoutez j'ai fait le tour hein. vous avez vu j'ai quand même des nouveaux outils par rapport à il y a 3 ans euh, que dire euh, en tout hein, en tout avec la servante compris hein, j'ai dit hein, avec la servante compris faut, je crois qu'à peu près pour 5000 euros voilà, 5000 euros d'outils cest à dire putain t'as la chance ou, ou t'es riche non c'est pas une question de riche ou de chance c'est une question que c'est sur 10 ans voilà c'est une accumulation d'outils que je prends tout doucement sur 10 ans voilà mais quand je prends des outils je ne prends que du FACOP pourquoi parce que quand j'ai pris d'autres outils euh, ça me cassait les têtes de vie, ça me cassait les têtes de boulon et tout ça. Ça me fout une merde, mon c'est des outils qui cassent ou qui vous cassent des choses qui rouillent. Euh... Bon, mis à part celle-là qui rouille, mais, <rire> mais en règle générale, les outils ne rouillent pas du tout. Facom, euh, voilà. Autant prendre directement de la qualité, c'est vrai que ça coûte plus cher, même des fois 20 ou 30 ou 40 euros de plus que de trucs standard mais au moins vous avez la paix. Avez... C'est des outils qui sont garantis à vie. Vous n'êtes pas emmerdé, euh, ça c'est comme quand tu achètes un casque, il vaut mieux acheter un casque cher de qualité, au moins tu es tranquille, t'es pas emmerdé, euh, voilà, c'est comme ça, c'est comme les motos. Il euh, vaut mieux acheter une Honda, une Kawasaki, Yamaha, Suzuki ce que tu veux, euh, plutôt que d'acheter des merdes chinoises, parce qu'au final tu crois faire d'une affaire parce que ça vaut pas cher, mais l'accumulation de plein d'emmerdes que tu vas avoir après, et aussi que ça coûte cher en entretien parce qu'il faut changer souvent les pièces et tout, tu t'apercevras que tu fais une meilleure affaire en achetant de la qualité plutôt que de la merde. Donc les outils, je ne peux que vous euh, vous pousser à acheter soit Fatmax, Stanley Fatmax, soit acheter du Facom, l'un ou l'autre, c'est tout. Moi, je ne, je ne jure que par ces deux marques, je n'achète je aucune autre marque que celle-là. Que celle Donc voilà, j'espère que ça, vous a, ça va vous servir. Que vous soyez un confirmé euh, ou alors un, un amateur, un débutant. De soit en motocross, enduro, euh, moto de, de route, euh, supermote, peu importe, euh, en compétition ou pas, c'est des outils qui sont quasiment indispensables. Je vous dis, vous ferez des arrêts sur image à chaque fois pour bien regarder l'ensemble de, de ce que je vous montre. Euh, tout se trouve sur Amazon ou sur le site directement de Facom. C'est un donc voilà, c'est pas des trucs introuvables, mis à part ça c'est introuvable en France pour monter le pneu. D'ailleurs, des gens, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé où je l'ai acheté, et beaucoup de gens, quand je leur ai présenté, ils le voulaient absolument. C'est extrêmement facile à monter son pneu avec. Quand j'aurai la CRF300L pour changer mes pneus, ça vous, ça vous simplifie la vie. Euh, mais sinon, tout le reste est, est, est, est, est trouvable. Sauf, ouais, sauf cette servante qui devient très difficile à trouver. Et maintenant, si vous la trouvez, il gonfle le prix à mort. Parce que c'est tellement de la qualité et c'est tellement introuvable et c'est tellement beau que maintenant ben, ils le font exprès ils vous gonflent le prix à mort. pour, Alors que moi je l'ai eu à 5 ou 5, 600 euros maximum. Donc voilà. Et je vous souhaite bonne continuation les potos. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu. Et moi je vous dis à plus pour de, de nouveaux tutos, de nouveaux motologues, etc. Allez, ciao ciao.